Euh, bonjour, je suis Nancy Berthier, professeure à l'Université Paris-Sorbonne. Je suis actuellement directrice de l'UFR, Unité de formation et de recherche de l'Université Paris-Sorbonne. Et euh, j'ai été jusqu'au jusqu mois de mars dernier, non, mai dernier, directrice de l'équipe de recherche des, sur les mondes ibériques contemporains, le, le CRIMIC, dont je suis responsable actuellement de la dimension art visuel. Les questions mémorielles n'étaient pas très présentes au début, n'étaient pas présentes il y a une dizaine d'années, mais depuis environ 4 ou 5 ans, elles sont très présentes et en particulier pour une jeune génération. Alors, Je, je reçois des chercheurs qui viennent de, bon, évidemment de France, mais aussi d'Espagne et d'Amérique latine. Et, euh, bon, pour vous donner un exemple qui est le plus le plus récent, donc, la euh, une thèse que j'ai fait soutenir, la dernière thèse que j'ai que j'ai fait soutenir sur des questions mémorielles, donc c'était en juillet, euh, c'est un chercheur euh, d'origine colombienne, David Jurado qui a fait sa thèse sur des questions de représentation mémorielle dans le cinéma contemporain euh, pour le Mexique, pour euh, la Colombie et pour l'Argentine, euh, et Chili également. Euh, et il a choisi de venir faire ses recherches, c'est un jeune chercheur, hein, de venir faire ses recherches en France pour euh, mettre une distance par rapport à la réalité traumatique euh, dont, il, dont il rendait compte. Il a travaillé autour des catastrophes euh, sociopolitiques, on va dire, euh, d'événements catastrophiques et... Euh, il avait besoin de cette distance, qui était une distance euh, géographique, mais également une distance culturelle, euh, linguistique. Il a fait sa thèse en français et euh, il a choisi d'avoir un cadre euh, théorique et, et une méthode de travail euh, française. Je vais vous parler des études hispaniques, hein, euh, qui sont euh, bah, le domaine euh, disciplinaire académique dans lequel j'évolue. Et euh, l'audiovisuel et l'image plus plus généralement, qui euh, il y a il y a dix ans était euh, plutôt un objet euh, qu'on travaille sur lequel on travaillait de manière euh, pionnière, est devenu aujourd'hui un incontournable euh, pour penser les questions mémorielles. C'est-à-dire que bon, moi je dirige un groupe art visuel au sein de cette équipe, mais euh, les historiens, les littéraires euh, qui qui travaillent sur ces sur ces questions euh, rencontre l'audiovisuel euh, de façon, je dirais, quasi euh, quasi naturelle depuis 4-5 années. C'est-à-dire que des qui, le colloque dont je parlais sur l'archive sensible, qui est un colloque d'historien, euh, nous avons fait intervenir euh, des, euh, justement, des réalisateurs, euh, Maria de Medeiros, euh, euh, pour... Euh, euh, peut-être euh, aborder les questions mémorielles depuis cette, euh, ce support qui, qui aujourd'hui est quand même très très présent. Il y a à la fois euh, effectivement une je dirais une grande familiarité des, des jeunes générations vis-à-vis -vis de l'image, la volonté de comprendre l'image mais aussi la volonté de, de travailler euh, l'image. Ça c'est quelque chose que j'ai euh, euh, qui... Enfin, qui n'existait pas il y a dix ans, la volonté d'utiliser euh, l'audiovisuel dans le cadre de euh, la recherche à des fins de euh, conservation, de témoignage, ou euh, de, de, de montage de euh, raisonnement intellectuel qui euh, trouve dans l'image audiovisuelle une forme peut-être plus, comment dire, facile à... Euh, à divulguer. Il est vrai que euh, le champ euh, académique a complètement changé. Dans son rapport à la, euh, au monde civil, on va dire. Euh, nous sommes euh, évalués régulièrement, nos équipes de recherche sont évaluées régulièrement. Et l'un des critères pour lesquels nous, nous sommes évalués, c'est le rapport à, euh, au monde. Euh, on va dire euh, à la société civile et aux acteurs euh, économiques. Donc, euh, du coup, cela euh, a profondément transformé en quatre en 5 ans le, la, la recherche et les événements euh, académiques qui euh, s'adosent bien souvent et de façon, je dirais presque systématique dans le champ des, des dans le domaine des arts visuels à euh, des partenariats avec des associations, des festivals, euh, des institutions. Et donc, euh, nos colloques sont bien souvent euh, en lien avec des, des projections, des débats, dont le public est beaucoup plus vaste que celui de l'université. Celui de Extrêmement triste que euh, la condamnation des, des crimes franquistes n'ait pas été euh, euh, approuvée. À l'échelle européenne, à l'échelle française, euh, et que cela n'ait pas donné une dynamique qui permette euh, peut-être au, au pays de euh, s'engager dans une. de tourner la page, je dirais.